Les acides gras trans sont des acides gras insaturés un peu particuliers. Ils ont plusieurs origines. On trouve les trans d'origine technologique qui apparaissent au cours de procédés de traitement des aliments. Par exemple, lorsque l'on transforme des huiles végétales liquides en des graisses solides comme des margarines, des acides gras trans peuvent se former. Ce sont les graisses issues de ces transformations qui sont dites partiellement hydrogénées. On peut retrouver ces acides gras dans les biscuits, les margarines, les aliments frits ou rôtis. Ils se comportent alors comme des acides gras saturés et peuvent présenter des effets délétères sur la santé cardiovasculaire. Les technologies récentes de préparation des aliments ont permis généralement de réduire fortement la présence de ces composés. Les trans dits naturels que l'on retrouve dans la viande de bovin et dans le lait. Ils sont produits par des bactéries dans l'estomac ou le rumen des animaux et sont ensuite incorporés dans les graisses corporelles ou le lait. Leurs effets sur la santé sont aujourd'hui discutés.